aléatoire du jeu. Déjà, euh, donc il y a des bugs c'est normal parce que euh, il y a des obstacles qu'on ne pourra pas passer sans le développement. Donc, euh, les bruitages, les musiques, elles sont. Euh, voilà, donc là j'ai besoin du développement parce que c'est un mur. pas ouais, rien. Date. Je fais ça, je t'ai que je C'est bien... D'accord. Pardon le mur si je veux... Voilà. Non, non, non, non, non, Donc, c'est hein une nouvelle Mac, c'est tout le moyen de faire cette grand Mac dans tous les Imaginez. les aléatoire, imaginez. tout des fois, il y a des trucs qui je sais de chez ah oui ah oui les nouveaux sont pas terminables aussi. Euh, je vais juste faire un truc Alors, ouais. je vais juste faire un truc de secondes sur le truc de... du son de jeu Enfin j'essaie de pour mettre Donc là pour terminer le niveau donc euh, je suis obligé de mettre un... un peu de ouais. Je suis obligé de mettre ça parce que sinon ça... Il n'y ça... a pas de panneau en fait, du coup je suis obligé de mettre euh, la capsule en fait. En fait oui chez vous je mets le son mais chez moi je n'ai pas de son. si Normalement vous avez du son et moi j'ai pas de son c'est juste pour vous je mets un petit peu comme ça. Euh... Comment dire Va voilà. dire si euh, vous voulez vraiment avoir du son. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir du son, j'ai juste fait un petit truc. Alors ça c'était truc là euh, qui flotte là à côté. Ah même les télé sont aléatoires. Ah d'accord. Ah ah ah ah. Ok. Même les bonus sur, sur les télé sont donc aléatoires. Donc là j'ai euh... Des fois ils me font ça de trucs. Une sont soit aléatoire. Je sais pas pourquoi quand ils volent. Apparemment ouais. Il manque des plateformes donc euh, normalement on n'est pas censé tomber dans l'huile dans ce niveau. Peur me faire écraser, <rire> non, ici je pense pas que je passerai le truc. Le machin, on va voir. Ah euh, bah non, je peux pas de toute façon parce qu'il y a ce truc là qui nous gêne. Un ah, bon bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, développeur du euh, arôme, ouais, non, tu vois. On peut passer ces trucs là, tu sais, pour voir les hommes. Une attaque, les hommes. Une attaque, dans -dessus. Ah ouais, c'était. Euh peur à ah, ça je suis obligé d'utiliser debug mode voilà les debug mode c'est juste pour faire les passages impossibles à passer sans ce truc là sur le randomizer vous êtes obligé d'activer le debug mode pour jouer à, à la ramac ah c'est je donnerai pas de lien parce que parce que j'ai non c'est D ah non mais je suis con c'est un boss. sang mmh. il n'y aura pas de capsule après. C'est euh, bien, non <rire> Il y aura pas de capsules, euh, capsules juste euh, après. Donc, euh. Je, euh, je suis con, c'est un boss. Mais je me crois trop dans Sonic. 1 hein, tu sais, que, comme quoi j'ai pas, pas, fait beaucoup de vidéos sur Sonic. <rire> Allez, tu vois. En ce moment quand tu ramasses un anneau c'est pas aléatoire hein enfin, je... Heureusement d'ailleurs. <rire> ah bon il va tuer maintenant on peut appuyer sur la capture ouais, donc ça merde. Ouais. De toute façon il n'y en aura pas là-bas donc euh, voilà. Pour ça, façon tu l'as ici. Ah moi je pourrais pas savoir la, euh, la musique de Canical Plant. Ouais. C'est pas grave. Et je la verrai en montage et tout. Alors oui il y aura un montage pour mettre... Euh... Ah bah eu Certaines plateformes ils sont pas. Alors là, je suis mort, donc quoi Il doit montrer un bugger quelque part. Je pense. Et là je pense que ça vient de planter. En fait, on Allez, voilà, ça relance la robe donc. Je suis obligé pour faire un nouveau, un nouveau. De toute façon ça veut ça, ça planter là. Il y a un monstre ultra bugué. Non, bon je suis à une. Mais c'est un nouveau encore Qu'est-ce que c'est machin okay. encore D'accord, ok, il y a des trucs chelous partout. Il ah, y a certains objets qui sont buggés parce qu'ils sont pas censés être dans ce C'est quoi qui me fait sauter comme ça là Oh là, il y a un mur. What, what, what, what, what, what, what, what, what, y a quoi là Mais ils sont invisibles les machins C'est des objets invisibles On peut faire le truc là. Mais putain, mais encore un mur bizarre Donc là, vous avez pu voir. À... On passe par au-dessus, on peut pas faire le looping complètement et du coup on peut pas passer. Euh. Je sais pas ce un Alors là, non. Je pense que c'est mourir, je pense pas. Je me souviens. What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, ah. Ah, je suis obligé de mettre une capsule comme ça pour euh, terminer le niveau. Putain, je suis avec le truc à but Bon, oui, je teste plusieurs machins en même temps. Des nouveaux trucs. Pas bah, censé avoir un trou là. Hein c'est censé avoir un pont. Mais les ponts, c'est pareil, il y en a pas. Y a pas de pont, on dire les ponts, ça les enlève. Je c'est ça, je crois que c'est un pont. Un pont invisible. Alors, donc, c'est vrai, les télé sont vraiment aléatoires. Ah ouais, les télé, euh, là, c'était une télé euh, invincible. Ça m'a donné une télé bah... J'ai envie de dire, c'est tout à fait logique. Pourquoi j'ai pas pu casser la télé On <rire> <En rire> est looping comme ça, je suppose qu'on tombe en bas directement. Ah, bon, voilà, okay. je l'avais dit qu'il fallait utiliser le debug. Menu. ah non! Voilà, là, je, je suis obligé d'utiliser le debug menu. C'est bizarre. ça manque de plateforme à chaque fois. Il y a des objets du jeu. Là, il n'y a pas de monde. Ah c'est bizarre. Là, pour une fois, il n'y a pas de moyen de mourir dans ce, euh, dans ce niveau. Il y a une attends attends on va utiliser un peu de trucs on tricher un peu je terminerai pas le niveau de toute façon mais alors on va y attends mais dedans ah, si. ah, ah bah non <rire> je peux pas tomber bah ok bon, on va aller ici là. Euh... ah bah voilà on a trouvé la fin du Jeu qui a fait ça, moi je suis pour rien donc, ouais, on, a... déjà le... Le on, on est obligé d'avoir le dépôt de la capsule. Il n'y a pas censé avoir une capsule ici, mais vous m'avez compris pourquoi j'ai besoin de capsule en fait. Parce que sans... sans la capsule, bah, on peut pas terminer le jeu et je crois pas qu'il y a un panneau euh, dans le bug mode. Bon, c'est pas grave, c'est encore un peu. Ouais, j'utilise en fait, c'est utiliser un logiciel et je mets que niveau aléatoire de code et euh. Ah oh, bah, c'est bien Bah, bah, bah oui, c'est bien euh... <rire> Bien sûr, on ne pense pas à. à... Là, y a un mur Bien sûr hein, Bah oui On ne pense pas à monter en haut, bah non C'est pour ça qu'on met un mur, hein C'est pour ça qu'on met un mur pas accessible par Sonic dans l'autre niveau, c'était juste genre, euh, au but de plateforme pour être des Là, il n'y a pas de, de bumper, donc on peut pas passer par en bas. <rire> Parce que c'est le bumper en fait qui nous fait passer. C'est pas euh, nous. En courant euh, comme ça. Non, euh, vous avez vu, j'ai fait un spin-dash, ça n'a pas marché. Donc, c'est bien le bumper. Donc, là, Alors, des fois, je suis obligé d'utiliser le, le, le debug mode. Mais je pas tout le temps le debug mode. Hein. C'est juste parce que je peux pas passer dans un passage en fait. Là, il n'y a pas de plateforme donc je suis obligé. Hein. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est arrangé tout. Bah ouais. Bon, non, ouais. C'est vrai que ça m'arrange. Mais bon. Il n'y a pas les plateformes là non plus. Il hein, en a pas donc euh, je suis obligé. Hein. Oui, bien normalement, il y a des plateformes. Hein. Si vous avez joué à Sonic 2, je, je pense que oui, vous avez joué. Là, il y a un mur à Invisible, bon, là on est obligé de tomber, parce que c'est drôle. On là... a... Ah oui, là, il y a le petit truc. C'est étrange.